Ah, Aujourd'hui je reviens pour un haul Action Ceci c'est 69 centimes euh, ce sont des petites balles pour mettre dans l'eau alors je me suis dit c'est pas pour moi mais Ivy je l'ai acheté à New Yorker franchement je suis super bien dedans quand il fait chaud comme ça et du coup, j'ai acheté cette petite balle. Alors, je vais lui mettre un petit, une sorte de bassine. Je ne sais pas ce que, voir ce que je vais trouver. Je vais lui mettre de l'eau dedans. Et comme ça, s'il y a la chou, elle pourra jouer avec cette petite balle. 69 centimes. Je sais, c'est nul. Mon fils vient. Donc, euh, il va lessiver la cuisine. Donc, il faut que j'achète de la lessive saint marc Et euh, du coup, voilà, il a l'éponge. Je l'ai payé 99 centimes chez Action. La petite boîte à croquettes, je lui payé 1 euro. Alors, euh, en fait, euh, c'est très bien. Je vais la laver, là. C'est très, très bien parce que euh, moi, je vais acheter des croquettes par euh, 5 kilos. Ça coûte très elles coûte très cher et j'en ai marre de les mettre dans le sachet. Donc, du coup, je vais les mettre là et franchement, ce sera très bien. Et elle est très jolie, regardez. Franchement, pour 1 euro, quelque chose comme ça. Je lui ai pris ça. Je trouve que c'est exagéré, franchement. 1,65 euro, c'est plus cher qu'à Auchan. Mais comme elle aime, j'ai pas regardé la date. Euh, je regarderai la date parce que je regarde toujours les dates euh, des choses. Je ne sais pas où j'ai mis une lunette. Alors là, sans lunettes, je suis perdue. Euh, voilà. Donc ça, 1,65€ quand même, je trouve que c'est abusé. Et vraiment, la action pour le coup, là, ils abusent. Qu'est-ce que ça fait là, ça <rire> Il y a des grenades Non, Sybille, tu vas pas recommencer Encore ton cul de gueule avec les grenades. Euh, non, ben bah, écoutez, j'ai payé 1,35€, euh, mais euh, elle n'a rien à faire ici. Mais alors je m'en sers surtout pas pour le visage, je m'en sers pour le ménage. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça glisse très très bien. Et du coup, ça nettoie bien toutes les surfaces planes en mélanine, mélaminé ou je ne sais plus comment on dit. Et du coup, euh, c'est très très bien et moi je nettoie tout avec, franchement. Là, il y avait une promotion, euh, ça aussi, ça n'a rien à faire ici. Euh, c'était Lidl, c'était des marqueurs peinture. 1 euh, euro. Et quand je fais un colis, euh, quand je fais un colis, euh, je trouve que c'est très, très bien. Il y a quelqu'un qui a pour m'appeler et je ne sais pas qui c'est. Ici, vous avez la petite éponge. Je vous avais dit que j'avais acheté l'éponge 79 centimes. Je m'en sers tout le temps. Du coup, je vais jeter l'autre parce qu'elle est usée. Ça, elle en a déjà un, mais je lui en rachète un deuxième parce que comme ça, elle en aura un quand il va faire très chaud. Et il va faire très, très chaud puisque c'est caniculaire. Euh, déjà dehors... Euh, c'est horrible, mais quand je vous dis horrible, moi je sors pas de la semaine, hein. je suis sortie juste là, euh, j'avais des rendez-vous, j'ai tout annulé, parce que franchement, euh, il fait au moins 38, 37, je sais pas, mais c'est chaud, ici il fait 31 déjà, c'est une catastrophe, euh, chez moi il fait 29, quand je suis rentrée chez moi, je trouvais qu'il faisait bon, imaginez un peu, hein. donc ceci, voilà, alors ceci, euh, bah, c'est tout simplement parce que j'en ai un de rechange pour elle, comme ça, comme il y en a un qui sèche, hop, elle en aura toujours un humide dedans. Ça, mes petits, c'est super. Franchement, je les recommande. 49 centimes, c'est du papier, papier toilette humide. Il est purement génial. Il n'est pas abrasif, il n'est pas abrasif, il n'est pas... Franchement, c'est du papier toilette. Il est vraiment super. Et vous pouvez même vous en servir pour nettoyer... Euh... Pour nettoyer tout simplement les toilettes. Mais c'est vraiment du papier toilette humide. Mais franchement, moi, je le recommande à 10 000 49 centimes. J'en ai pris trois paquets. Mes piles. Alors, pourquoi les piles Ah oui, parce que j'ai acheté des trucs. Euh, euh, voilà, mes petites piles, 1,69 €, je crois. Ça, je vais vous montrer après. Ça, c'était. Hein. Regardez ça. Des glaçons en cactus. Mais franchement, regardez ça, c'est trop top, hein. des, des, des glaçons en cactus. Au fait, Val, système Val, euh, ouais, bref, que tu as gagné mon concours, il faut que tu m'envoies ton adresse absolument, alors du coup, bah, je ne sortirai pas là. Samedi, je suis sortie pour te l'envoyer et malheureusement, euh, je n'ai pas retrouvé l'adresse. Et du coup, il me faut absolument ton adresse, mais là, pour le coup, je vais attendre la canicule, je suis désolée, il est là, il est à côté de moi, il est tout emballé, il n'y a plus qu'à l'emmener. Il n'y avait plus qu'à mettre l'adresse et j'ai pas retrouvé ton adresse. Ça, le top du top. Celui qui devine le prix, il est fort. Je ne dis pas le prix. Des petits glaçons, franchement, trop trop bien. Alors, j'ai racheté, vous vous rappelez, j'avais déjà acheté une fois, j'ai racheté une deuxième fois. Franchement, ça, potatoes et ça, chicken poulet, je ne le connais pas, mais potatoes, c'est une pure tuerie. Mais quand je vous dis une pure il y a celui au poisson, ça coûte 1,59€. Mais en plus, regardez, regardez, je vais vous montrer. Voilà. Ils sont super mini. Et 3,90€. Il n'y en avait qu'une. Et je me suis dit, là, en ce moment, il fait chaud. Euh, il vaut mieux que je mette une nappe. Euh, regardez comme elle est belle. 4 euros et des bananes. Regardez. <rire> elle n'est pas top, elle va aller direct sur la note, euh, sur la table, regardez, non mais franchement, ben, ça change un peu du vert, hein. on va mettre un peu de couleur, et du coup, et du coup, pour pas qu'elle glisse, et eh ben je me suis dit, allez c'est pas grave, j'étais avec une amie, hein. je me suis dit, allez mon amie, elle m'a dit, bah ben, ouais Sybille, si ça changera un peu, j'ai pris les petits ananas qui vont avec, vous voyez ce que c'est C'est les petits ananas pour faire tomber. Voilà, donc ça va être top. Voilà, c'est juste pour l'été, hein, Parce que moi, je suis très vert, hein, vous savez bien. Hein. Voilà, mes choubidous. Sur ce, mon haut laction est terminé. Je vous embrasse. Je vais aller me prendre une douche. <rire> je suis trempée. <rire> Ivy Ivy, elle a chaud, mais, euh, mais je m'en occupe bien. Euh, et puis, euh, là, je vais... Euh, je vais aller m'en occuper. J'ai acheté un truc de mix. Euh, vous savez, Sodébo, J'ai acheté Sodebo que j'adore. Et mix, euh, c'est des salades. Et en fait, j'étais très déçue. Et là, ils sont en train de me demander, justement, euh, mix, de leur envoyer mes coordonnées avec le code barre euh, parce qu'ils ne veulent pas que je reste sur une mauvaise euh, impression. Donc, ils vont m'envoyer un petit cadeau, ils m'ont dit. Je ne sais pas quoi, on verra bien. Hein. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Euh, je vais peut-être stopper un petit peu s'il les... fait très chaud comme ça, je vais peut-être avoir... Je ne sais pas, parce qu'il y a Alain qui va arriver, euh, on va voir tout ça, euh, voilà, mais ce qu'il faut, c'est que prenne beaucoup de recul. Parce que, voilà, je vous embrasse, je vous dis I love you, ich liebe dich. te quiero, te amo, bye bye, bye bye, bye Et puis, euh, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, bye bye Dites-moi en commentaire euh, ce que vous avez préféré euh, sur euh, mon... Oh, l'action bye bye